Comment savoir si mon chien est heureux avec moi Vous avez un chien d'un certain âge ou bien vous venez d'écrire un chiot et vous voulez qu'il soit complètement épanoui, qu'il se sente bien, heureux avec vous. Ou bien vous venez de récupérer un chien d'une ASP, ASPA, d'une association et vous voulez euh, bah, contribuer à son bonheur, peut-être que son état vous inquiète et vous voulez faire en sorte qu'il soit le plus épanoui possible. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais euh, vous donner 5 euh, signes qui peuvent indiquer qu'il y a quelque chose qui cloche un peu dans le bonheur de votre chien. Et surtout à la fin de cette vidéo, vous donner euh, quelques moyens pour améliorer la situation et faire en sorte qu'il soit le plus épanoui possible. Avant d'énumérer les points qui peuvent indiquer que votre chien n'est pas au top de sa forme, il faut rappeler un petit peu comment le chien fonctionne. Le chien vit dans l'instant présent. Bien sûr, la dépression existe aussi chez le chien, mais pas dans le même sens qu'on peut la voir chez l'humain. Le chien n'a pas cette capacité à ressasser le passé ou à s'inquiéter pour le futur. Il va être dans l'instant présent et peut ressentir un mal-être à l'instant présent. Ce mal-être peut découler d'habitudes de vie ou de conditions de vie euh, passées. Qu'est ce qui va donc impacter le bonheur de notre chien On va parler des habitudes de vie, mais aussi de son environnement. On peut s'inquiéter quand l'état de mal-être ou les petits signes que je vais vous énumérer euh, après perdure pendant plusieurs jours cependant un changement d'environnement de composition euh, du foyer du groupe euh, va euh, avoir une influence sur le comportement du chien et peut faire que pendant quelques jours les quelques signes que, que je vais vous énumérer euh, se, se révèlent notamment euh, un déménagement euh, la perte d'un des membres du groupe que ce soit euh, un décès, une séparation, un divorce, un animal du foyer qui euh, n'est plus présent. Voilà, ça, ça perturbe un peu le chien et pendant quelques temps, on peut voir des modifications dans, dans son comportement. Si cela dure plusieurs jours, il faut chercher à remédier à la situation. Où, dès qu'on les repère, on va essayer d'appliquer les conseils qu'on verra en fin de vidéo pour l'aider tout de suite à, à se sentir mieux. Le premier point à surveiller qui peut indiquer un mal-être important chez le chien est son attitude face à l'alimentation, que ce soit un chien qui mange très peu d'un seul coup, ou un chien qui mange énormément d'un seul coup. Le chien peut compenser un manque affectif par boulimie, tout comme peut complètement euh, se retenir de manger s'il ne se sent pas bien. Donc si euh, vous voyez un changement dans son alimentation, qu'il mange très peu ou beaucoup d'un seul coup et que cela commence à durer un peu plus, cela va vous mettre la puce à l'oreille et vous inquiétez, n'hésitez pas euh, surtout à prendre contact avec votre vétérinaire si votre chien se retient de, de manger, il peut y avoir quelque chose de, de très grave, de médical derrière. Le deuxième point, c'est le niveau d'énergie. Alors tous les chiens ne sont pas égaux, on a des chiens avec un niveau d'énergie très élevé qui vont avoir besoin de se défouler euh, énormément et on en a d'autres qui sont de nature euh, beaucoup plus cool et, euh, et donc bah, c'est leur façon d'être. Hein. Comme, euh, comme chez l'humain, on a des diffé différents tempéraments euh, chez le chien. Mais si vous remarquez d'un seul coup que votre chien a une grosse baisse de son niveau d'énergie, cela doit vous inquiéter, Il peut être signe d'une forme de, de dépression ou d'un problème de, de santé. Le troisième point à surveiller, c'est la recherche de contact. Le chien est un animal social. Il apprécie en général le contact avec son groupe. Ou la recherche de contact. Un chien qui, euh, du jour au lendemain, ne fait plus attention à vos déplacements, n'est plus partant pour aller en, en balade, manifeste plus d'intérêt quand vous rentrez dans la maison. Cela doit vous inquiéter aussi et révèle souvent un état émotionnel qui n'est qui est pas terrible et, et qui doit nous, nous alarmer, nous inquiéter. Quatrième point, l'état nerveux dans lequel votre chien se trouve un chien qui va trembler facilement ou aboyer pour la moindre des choses est un chien stressé difficile d'être heureux et épanoui quand on est stressé donc si votre chien euh, est en état d'alerte permanente c'est qu'il a une inquiétude qui, qui ne devrait pas être la sienne hein, c'est vous qui devriez sécuriser en quelque sorte euh, le, le groupe la meute, on va le voir dans les solutions tout à l'heure donc si votre chien manifeste un état de stress très important sur les moindres choses qui, qui se passent, qui arrivent, les moindres bruits c'est euh, un signe également de, de mal-être qu'il faut, euh, qu faut surveiller et essayer de, de corriger par nos habitudes de vie le cinquième point que, que l'on aborde dans cette vidéo c'est est-ce que votre chien vit bien vos absences un chien heureux est un chien qui a appris à gérer la solitude et là c'est un des points les plus difficiles n'hésitez pas à revoir l'une de nos vidéos à ce sujet si vous êtes sur youtube on vous met la vidéo juste au dessus votre chien doit apprendre à gérer la solitude et cela doit faire partie en fait de, de sa vie qu'il le prenne bien qu'il comprenne qu'on va revenir qu'on ne va pas l'abandonner. Et ça, c'est un point qu'il faut travailler surtout sur des chiens qui peuvent venir de la, de la SPA, qui ont eu des traumatismes euh, dans ce domaine. Donc, euh, bien apprendre à son chien à gérer la solitude. Un des signes qui indique qu'il le gère mal, les destructions, les aboiements, les vocalises en votre absence, l'excitation démesurée au moment où vous partez, au moment où vous revenez. Hein, c'est qu'il y a un lien émotionnel très fort au départ et au retour. Alors on peut se dire, chouette, il est content de me voir, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu une grosse frustration sur votre, sur votre absence. Maintenant, comment améliorer la situation et faire en sorte que votre chien soit le plus épanoui, le plus heureux possible Alors on va essayer de faire un travail de fond sur son comportement, sa psychologie. Le premier point, ça va être d'enrichir sa vie un maximum. Le sortir, l'emmener en laisse, lui accorder des moments de liberté, découvrir autre chose que votre maison et son jardin. Bah oui, en fait, notre chien a besoin des mêmes choses que nous, de voir autre chose que son petit environnement. Euh, donc, accordez-lui des balades enrichissantes, des rencontres avec des congénères, des endroits variés, de continuer à le socialiser au final pour qu'il se sente vraiment, vraiment... Euh, épanoui et voit autre chose que, que votre appartement, votre maison ou uniquement euh, votre jardin. Le deuxième point qui va servir notamment à rassurer les chiens qui seraient de nature anxieuse, qui aboieraient facilement euh, pour tout et, et n'importe quoi, ça va être de poser des règles et des limites. Les règles sont rassurantes et sécurisantes. Si vous fixez des règles dans le quotidien avec votre chien, ça peut être monter sur le canapé que quand je t'autorise ou ne pas y monter en fonction de ce que vous souhaitez chez vous, aller à sa place quand des gens arrivent, y aller pour peu de temps attendre avant de sortir au niveau d'une porte vous allez rappeler à votre chien que vous êtes le leader et le leader c'est celui qui gère s'il y a une situation stressante c'est celui qui va gérer les problèmes et ça c'est sécurisant, votre chien n'a pas les épaules pour porter en quelque sorte le poids de gérer la sécurité du groupe donc assurez-vous de poser des règles dans votre cadre de vie, dans vos habitudes de vie avec votre chien, car cela va contribuer à son bonheur et à son bien-être. Le troisième point pour être sûr que son chien est heureux, c'est prendre soin de sa santé. Cela va passer par des choses simples, le brosser régulièrement, le contact physique que vous allez lui accorder à ce moment-là, les caresses que vous allez pouvoir lui accorder, le suivi vétérinaire rigoureux va contribuer que votre chien aussi n'ait pas de de douleurs trop importantes, sur un chien vieillissant par exemple, ou de choses qu'on n'ait pas, qu pas repérées, qui vont euh, entacher son, son bien-être. Notez bien que les caresses, je les nomme en, en dernier ici, on ne va pas rendre son chien heureux uniquement avec des caresses ou de l'affectif. C'est quelque chose qu'on voit trop souvent. L'humain qui va donner beaucoup beaucoup d'affectif au chien, et au final il comble son propre besoin plus que celui du, du chien. En priorité, Rappelez-vous la vidéo « Comment rendre mon chien heureux », c'est le sortir, l'exercice, le cadre et l'affectif en dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un « J'aime », à commenter pour nous, bah, nous dire comment vous faites, vous, pour rendre votre chien le plus épanoui possible. Si vous vous interrogez et que vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre votre chien, N'hésitez pas à faire appel à l'un de nos comportementalistes sur notre site www.respectdocs.fr. Si le métier d'éducateur canin et comportementaliste vous passionne, allez voir l'onglet Formation et pourquoi pas rejoindre notre équipe d'éducateurs. A bientôt pour une autre vidéo.